Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sallam bikum wa jadadam. Et soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes différentes pour combiner des valeurs en doublant une seule ligne dans Excel. La première méthode utilise des formules Excel et la deuxième méthode utilise Power Query. Pour commencer, explorons la première méthode qui implique l'utilisation de formules Excel. A la Dans mon exemple, j'ai une table qui contient deux colonnes, une avec les noms des employés parfois en doublant, et une autre avec tous les postes qu'ils ont occupés sans doublant. Je souhaite obtenir un rapport final, comme celui-ci, avec une liste unique d'employés dans la première colonne. Et dans la seconde colonne, je veux afficher tous les postes correspondants concaténés avec un séparateur spécifique. En bon, tout d'abord, je dois convertir cette plage en table. Comment procéder? Je sélectionne une cellule. Dans cette plage, je vais cliquer sur insert et je clique sur Table Et je valide. Je renomme ma table Person ». OK. je modifie un peu de son apparence. Je décoche le filtre, les membres et comme ça, c'est bien propre. Bon, on continue. Je vais faire une copie de cette entête juste à côté. Je vais utiliser la fonction UNIQUE. J'ai une fonction disponible dans Microsoft 365. Et je ferme et je valide. Si vous utilisez une version plus ancienne d'Excel, il ne prend pas en charge la fonction unique. Vous pouvez utiliser une combinaison de fonctions pour obtenir le même résultat. Je vais vous montrer comment faire, mais c'est une méthode très longue. On va faire une combinaison de, de quatre fonctions. If, la fonction match, aggregate et index. Donc, tout d'abord, je vais déplacer cette plage. Mais comme nous avons besoin d'une sorte de recherche alphabétique, il faut comparer toutes les valeurs de la colonne des employés entre de elles pour envoyer une table qui renvoie le rang relatif. Donc je vais saisir ici la fonction. Le rang, c'est la liste, et un virgule et le critère à même colonne. Et je ferme et je vais. Le 9, il représente l'ordre relatif de cette valeur par rapport à toute la cour. Et maintenant, je vais faire une séquence d'énormes. Qui commence par, en utilisant la fonction R. Je sélectionne cette colonne. Si je ferme et je valide. Cette séquence commence par 2. Parce qu'elle a pris l'entête de cette table en considération. Donc, il faut soustraire l'entête de cette liste. Je tape, moi, je sélectionne R.O. l'entête de cette liste. Je ferme et je valide. Je copie ces deux. Formule en mémoire, quand on le sait. Je supprime. Maintenant, je peux utiliser la fonction Match. Cette fonction Match prend trois, trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur à chercher. J'appuie sur Windows V pour faire ressortir mon presse papier. Donc, je colle cette fonction. Virgule Le vecteur de recherche, toujours Windows V, toute cette fonction, virgule, et je mets un 0. Ces valeurs correspondent à une liste unique des employés. Et c'est le nombre d'essais, c'est le maximum de cette, de cette liste. Cette liste n'est pas bien ordonnée. Je dois mettre les nombres ensemble et la valeur n1 ensemble. Pour ce faire, on va utiliser la fonction Gregate. Sélectionne cette cellule, je tape F2, je saisis un Gregate. Toutes ces fonctions qu'on est en train d'utiliser, elles sont toutes disponibles dans les versions les plus anciennes. Agregate, je cherche la fonction small, c'est la petite, petite valeur, virgule, j'ignore ces erreurs, le 1 je vais utiliser le 6, virgule, il me reste le dernier paramètre, c'est le numéro d'ordre. Donc je vais utiliser la même séquence zenor, une de V, bien sûr, on va éliminer les entêtes. Alors, Et je ferme. Donc, vous voyez les nombres, ils sont tous au-dessus des Z. Donc, on a réussi à récupérer les nombres de ligne qui vont servir dans la fonction INDEX. Je sélectionne cette cellule 1 f 2. Cette fois-ci, on va utiliser la fonction INDEX. Notre plage est la colonne des employés, le numéro de ligne. C'est toute cette fonction qu'on vient de la créer. Je ferme et je vais' Très bien. Donc, vous remarquez, c'est les mêmes. Bon, on peut se débarrasser de cette erreur, c'est facile. On va envelopper notre formule avec la fonction IF. And. la valeur, c'est tout ça, virgule, chaîne vide, et je ferme et je valide. Je vais me débarrasser de tout ça. C'est juste pour vous expliquer comment faire. Et on va continuer compter compter le nombre de lignes de cette table. je vais utiliser la fonction « COUNTA. Donc, on a 43 lignes en double contre 10 lignes uniques. La prochaine étape consiste à regrouper les valeurs de la colonne « Post-Emploi » correspondant à chaque employé en les séparant par une virgule. Donc, je vais utiliser la fonction « TextDone ». Concernant le délimiteur, je vais utiliser une virgule, tout simplement. Je dois la mettre entre guillemets, virgule. On ignore les valeurs vides. Cette fois-ci, je ferme une condition IF. Cette valeur égale, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans cette colonne. S'il la trouve, il me renvoie l'indice de cette colonne, sinon une chaîne vide. Et je ferme et je vois. Je choisis la cellule qui contient la formule et je la fais glisser vers le bas pour la propager sur les 10 lignes suivantes. Et c'est ainsi que la tâche est accomplie. La première méthode a été achevée en utilisant les fonctions Excel de Microsoft 365. Si l'on avait travaillé avec une version plus ancienne, cela aurait pris beaucoup plus de temps pour obtenir le même résultat. C'est là qu'on peut voir l'intérêt d'avoir Microsoft 365. Maintenant, sans plus attendre, Passons à la deuxième méthode en utilisant PowerPoint. Je vais importer cette app dans notre éditeur Power Pour ce faire, je clique sur Data, en table. Je vais grouper cette app par employé. Donc, je clique sur Transform, Go Buy. Je renomme cette colonne. Et je vois vous voyez ici que chaque employé il a sa propre liste d'emplois et si je clique sur ces deux flèches ça va créer une table étendue l'idée c'est d'extraire rien que cette colonne et pour ce faire je vais ajouter une colonne personnalisée je vais la nommer liste employée. Je vais utiliser la fonction table column. Premier paramètre, c'est une table. C'est-à-dire, cette colonne. Je clique dessus, virgule, et je précise le nom de notre colonne. Je ferme la parenthèse. Le deuxième paramètre, il doit correspondre à l'entête de cette colonne à la lettre car pour curieux il est sensible à la cause. Je valide et on aura des listes. Et je vais cliquer sur étendre. Je vais choisir Extraire les vols. Je choisis le séparateur commun MPK. Je supprime cette commande et je vais charger tout ça. Je choisi cette cellule en même table que celle-ci. Et j'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous avez appris de nouvelles techniques pour travailler avec vos données dans Excel. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels Excel et d'autres astuces. Merci d'avoir regardé et à bientôt.